Et yo, tous les abonnés c'est tipsy Ouzio, donc On se retrouve pour le CD58 en ma compagnie. Euh, donc c'est un clip sur BO1 au PSG1 euh, sur firing range. Donc là, je vais passer la petite porte en métallique. Je vais viser, je vais faire une collate, le troisième en hitmarker pour le tuer à la fin. La quad on screen, la 5OS slow et encore pour maintenir la quad. Donc on va tout de suite passer au clip fail par Optics. Il est sur stand off hein, avec son, euh, sa, sa classe double snipe. Euh, donc Balista XPR. Il va tout de suite faire louper son premier tir, un premier headshot, un deuxième headshot, le troisième pour la triple headshot. Il va vouloir y aller. Hop, la quad os slow, malheureusement. Et switch sur le XPR afin de faire une continuité de kill et faire une, une suite. Mais bon. Vu que t'es mauvais, optique, hein, ça, on va pas t'en vouloir. Mais c'est comme ça. Donc les gars c'était tout pour le CDD numéro 58, euh, je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses, un petit peu de plagiat à la Skyrose, des bonnes vacances si vous êtes en vacances pour la zone A comme moi, et je vous dis salut tout le monde, peace